Il m'a dit que Dieu était grand, qu'il me faudrait faire des efforts Faire ce qu'il dit, souffrir encore, afin de vivre éternellement Que Mahomet est son prophète, il fallait suivre le Coran Pour vivre de manière honnête, et ne plus être un mécréant Il a commencé à hurler, dans son costume de vanité J'ai compris qu'il était paumé, Kalal l'avait abandonné J'ai répondu, tu sais mon grand, Dieu ne parle pas plus l'arabe Que le français, l'anglais, l'allemand, moi je me méfie des palas. Ton monde n'existe pas tu dois chercher au-delà Faut pas charrier ta charia Et ton djihad, djihadère pas Veux-tu savoir mon opinion Allah n'a pas de religion Il m'a dit Dieu est éternel L'unique sur l'univers Mais que son peuple c'est Israël Parmi tous les hommes de la terre Qu'il avait promis une terre Faites du lait de miel Mais que depuis des millénaires il y avait toujours une des Que malgré cette belle alliance La destinée du peuple et jalonné par les souffrances, j'ai trouvé le temps que tu J'ai pensé qu'il n'allait pas bien, que tous ces mythes ça arrive à rien J'ai dit il faut que tu relises l'histoire d'Abraham et Moïse Ton monde n'existe pas, il n'a rien à faire ici-bas Tu dois chercher au-delà du Talmud et de la Torah Ne te fais pas d'illusions, Yahvé n'a pas de religion Attends, attends, ouais il m'a proposé de m'aider Mais qu'il faudrait lui obéir Car haha. il savait tous les secrets Du monde de la soupirs Que Dieu nous avait envoyé fils unique sur la terre Pour laver tous nos péchés En étant tué par ses frères Puis il était monté aux cieux et qu'il fallait être très pieux En attendant la fin des temps, Son retour et son jugement J'ai demandé as-tu saisi le, le message de Jésus-Christ Aimez-vous donc les uns les autres Ah là je veux bien être des vôtres Ton monde n'existe pas Tu dois chercher ouais. au-delà qui vivent l'amour du prochain Tu peux ranger ton goupillon. Jésus, Jésus n'a pas de religion. Alors moi j'ai dit, ouais, j'ai dit. Tu es enfant de l'univers, fruit du soleil et de la terre. Abandonne tes mauvaises prières, car ce sont Il m'a dit qu'il fallait se fier aux loisins faibles du marché Que les cotes du CAC 40 étaient de loin les plus savants Que c'était la bourse ou la vie qu'il fallait se laisser se répandre Les lois de l'offre et la demande pour sauver notre économie Qu'il fallait casser nos acquis et dans la pénitence Mais qu'un jour nous serions bénis par le retour de la croissance J'ai pensé que le pauvre homme était enfermé dans une secte Prisonnier du pire des hommes et du clergé le plus abject Ce monde n'est pas pour toi, tu peux redescendre ici-bas L'économie n'est pas une science, mais la plus folle des démences. Et j'ai pensé, pensé, Dieu est-il bon parce, parce qu'il n'a pas de polyon Comment il fait d'abord? Euh. Yes.